Scorpion et ascendant Scorpion, bonjour, dans votre horoscope de ce mois de mai, un gros changement, hein, puisque Jupiter euh, change de signe le 16, elle entre en taureau, c'est-à-dire qu'elle se place dans votre secteur 7, votre secteur des unions et des associations, des accords et des désaccords, hein, et que forcément euh, hein, vous allez le sentir, d'autant plus qu'elle va être en dissonance avec Pluton. Donc il y a peut-être un gros désaccord hein, qui va euh, euh, se manifester, mais je pense que vous le sentirez bien avant, hein, si c'est ça en tout cas, parce que ça peut être plein d'autres choses, hein, selon votre thème, peut-être que euh, dans votre thème, Pluton est bien disposé, Jupiter aussi, et que bon, vous n'aurez absolument pas à, à vous plaindre de cette conjoncture. En tout cas, pendant un an, Hein, tout le temps où, où Jupiter va être en, en taureau, ce sont vos relations avec les autres hein, qui vont être euh, au premier plan, que ce soit le duo, le tandem, l'équipe, vous euh, voyez, tout ce qu'on peut faire avec les autres, et il faudra vous dire hein, euh, que l'union fait la force, et que, bon, quand vous avez Jupiter face à vous en taureau, il ne faut pas essayer de faire les choses tout seul, dans votre coin, il faut compter avec les autres et vous pouvez compter avec les autres. Alors après, c'est vrai que chez vous, le Scorpion, il euh, y a un problème de confiance. Euh, c'est sûr que vous n'êtes pas des gens qui font confiance facilement. Alors, il va falloir faire un petit travail sur vous, euh, dans, la, dans la mesure où cette confiance sera nécessaire pour que le duo, l'équipe, etc. fonctionne. Dans le domaine des activités, euh, Mars, qui est une de vos planètes maîtresses, euh, sera bien placée pour vous, euh, en tout cas jusqu'au 20. Euh, elle va occuper euh, le deuxième des camps jusqu'au 8 et ensuite le troisième des camps du cancer, donc elle est dans votre secteur neuf, un secteur d'expansion, un secteur d'optimisme, de joie, euh, et euh, qui gère aussi euh, les voyages, hein, euh, et parfois les voyages euh, imaginaires, puisque en cancer, on, on est dans un signe qui est très fortement lié à l'imagination, et euh, donc à votre créativité aussi. Euh, il est possible que vous prépariez un voyage, hein, mais bon, il y a bien d'autres interprétations, euh, comme par exemple de, de euh, vous sentir euh, euh, adopté euh, sur votre lieu de travail, euh, adoubé par vos pères, euh, euh, apprécié euh, ou même respecté hein, pour votre expérience et vos compétences. Après le 20 euh, mars va être en Lion, euh, bon tout en haut de votre ciel, mais va faire des de fortes dissonances. Euh, donc, euh, alors ça vous touchera peut-être pas de près. Hein, je pense que ça va toucher tout le monde. Hein, que ça va être un, il peut y avoir un événement international auquel nous réagirons tous, chacun à notre manière. Et vous, peut-être que bah, vous aurez envie d'agir, hein, de, de faire quelque chose. Euh, Hein, pour euh, peut-être arranger, hein. vous êtes euh, le scorpion, il aime réparer, donc vous aurez envie de réparer. Côté cœur, euh, grâce à Vénus, euh, également en cancer, vous serez plutôt bien euh, servi hein, par la conjoncture, elle rentre en cancer le 7, elle va y rester dans le premier décan jusqu'au 16, et dans le deuxième décan euh, du 16 au 26. Euh, disons que euh, elle va se trouver euh, elle aussi euh, en expansion hein, donc vos sentiments vos émotions tout ce que vous ressentez sera un petit peu euh, XXL hein, bon, bon euh, juste le temps où Vénus sera en, en, en rapport avec votre décan hein, ça va pas durer euh, vous voyez elle est rapide hein, elle traverse rapidement le, le Cancer donc quoi ça va durer maximum de trois jours, mais bon, deux trois jours où euh, enfin vous serez euh, euh, détendu, bien dans votre peau, en confiance avec ceux que vous aimez, et c'est vraiment un moment où il faut que vous sortiez, hein, que, parce que euh, les possibilités de rencontre vont être euh, quand même euh, nombreuses. Il y a il, des portes qui s'ouvrent, que ce soit à, à l'extérieur ou même à l'intérieur de vous, où vous vous sentirez euh, plus ouvert hein, finalement euh, à, à certaines rencontres, même si ce, ça ne correspond pas tout à fait euh, à votre idéal, hein. parfois il faut laisser tomber un petit peu l'idéal, pour pouvoir rentrer dans la réalité et construire quelque chose vraiment de, de réel et de solide. Et d'ailleurs, euh, premier décan, le trigone Vénus-Saturne vous invite hein, à, à construire quelque chose dans la réalité. le 2, le 14, le 20, le 23 et le 29 aussi. Hein. Vous avez cinq journées qui vont être quand même très agréables grâce à ces planètes en, en cancer. Donc, je vous conseille vraiment d'en profiter. Hein. Si vous avez aimé cette vidéo, vous la likez, vous vous abonnez. Vous pouvez avoir plus d'astrologie sur le site l'astro.com Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux. On donne des consultations. Hein, Zoé et moi et puis enfin bon, si vous voulez euh, nous retrouver sur le live le mardi soir c'est à 20h bon mois de mai